Action. Elle est chercheuse en neurosciences Comme toi Comme toi <rire> euh... C'est Alicia Lefebvre Je suis la petite nièce La petite nièce de la cousine de la nièce, du grand-oncle de ton parrain, beau-père de l'oncle, non, du beau-fils de mon grand-oncle, de ta cousine par alliance et tante Jeannette m'a donné ton adresse à Noël. Ah, c'est tante Jeannette Ah. <rire> c'est <Action. rire> toi qui rigole. Et tu me dis juste la couleur du maillot. Il faut qu'elle aille avec la couleur de la robe. C'est tout. Bleu. Et en plus, c'est un carreau. Waouh. Donc si je prends celle-là. peux faire pipi. Oui, vas-y.